Certains les vénèrent comme des dieux, d'autres s'en tamponnent l'oreille avec une babouche. De quoi je parle Je parle des audiences Mais d'abord, les audiences, c'est quoi et à quoi ça sert Les audiences est un indice qui permet de savoir combien de téléspectateurs regardent tel programme à tel moment. Les chaînes s'en servent pour savoir si leur programme marche et pour vendre de la publicité. Car si un programme fait des bonnes audiences, il peut vendre les encarts publicitaires plus chers. Alors comment ça marche Aux états unis et au Canada, c'est l'Institut Nielsen qui s'occupe de récolter les données. Vous avez sans doute déjà entendu ce nom puisque c'est un institut très connu. D'ailleurs, on va revenir un petit peu sur le groupe. Nielsen est une entreprise qui est venue des Pays-Bas et qui a changé de nom en 2007 puisqu'avant, elle s'appelait comme ça. Je ne m'amuserais même pas à essayer de le prononcer. La société a été créée en 1964 et s'est spécialisée dans l'édition professionnelle et dans la mesure des audiences pour la télévision, la radio, la presse, internet et la téléphonie mobile. Alors, comment récoltent-ils les informations Ils utilisent une technique appelée Statistical Sampling, en bon français c'est l'échantillon statistique. C'est la même technique qu'on utilise avant les élections pour connaître les tendances de vote. En gros, la technique consiste à regrouper un échantillon de téléspectateurs, voir ce qu'ils regardent à la télévision et extrapoler ces données à l'ensemble de la population. L'échantillon de Nielsen aux états unis comporte à peu près 5000 foyers sur à peu près 99 millions. Vous allez me dire que c'est peu et que ça ne peut pas représenter la globalité du pays. Mais il faut savoir choisir son échantillon. Il faut qu'il soit représentatif de la population comme on le ferait pour un jury. Donc concrètement, comment Nielsen récolte les données Il va poser dans certains foyers un boîtier qu'on appelle la boîte noire. En fait, il s'agit d'un petit ordinateur connecté à un modem qui va envoyer les informations directement à Nielsen. Chaque personne se connecte au boîtier avant de regarder la télévision. Comme ça, euh, Nielsen sait qui a regardé quoi, à quel moment. Tous les soirs, le boîtier envoie les informations au centre qui va traiter les données. En échange de leurs données, les foyers reçoivent un peu d'argent, mais pas de quoi se faire un salaire non plus. Les foyers participants à l'étude sont choisis arbitrairement, ce qui veut dire que chaque personne qui a une télévision aux états unis peut faire partie de l'étude. Une fois les données récoltées, Nielsen fait ses petits calculs et ensuite met les résultats à disposition des chaînes, des publicitaires et des médias. Maintenant, comment lire ces résultats Quand vous lisez un article qui vous parle des audiences d'un programme, vous avez souvent plusieurs chiffres. Euh, vous avez les audiences en points, vous avez les audiences en millions de téléspectateurs. Ensuite, on va vous donner des chiffres pour certaines tranches d'âge et ensuite on vous donnera des chiffres pour le live plus 3 et le live plus 7. Si vous voyez qu'une série a fait par exemple une audience de 1.0, ça veut dire que 1% des foyers américains ont regardé ce programme. Bon, ensuite, quand vous avez les chiffres en millions de téléspectateurs, forcément, vous comprenez. Ensuite, quand on vous parle de live 3 et live 7, ça veut dire qu'on prend en compte dans les chiffres la rediffusion à 3 jours et à 7 jours après. Enfin, les tranches d'âge. En fait, quand on collecte les données, on les trie par tranches d'âge. Les deux tranches les plus importantes, c'est les 18-24 ans et les 25-34 ans. La question, c'est pourquoi on les appelle les clés démographiques. Ils sont les plus désirables pour les publicitaires. Pourquoi Parce qu'ils sont jeunes, ils sont consommateurs de masse et ils sont influents. Historiquement, les jeunes sont la cible préférée des publicitaires puisqu'ils sont moins fidèles à une marque en particulier et qu'ils ont de l'argent plus disponible. Comprenez qu'ils sont plus prêts à acheter que d'autres personnes. Alors, on a parlé des états unis mais comment ça marche en France Eh ben, pareil. Pareil, pareil, pareil les boîtiers, pareil, les données, pareil, tout pareil. Sauf que non, c'est pas le même institut qui s'en occupe. En France, c'est Médiamétrie. Médiamétrie a été créée en 1985 et fait exactement la même chose que Nielsen. Par contre, contrairement à Nielsen, nous, l'indépendance, on connaît pas trop. autre chose pour lequel on se démarque, c'est que nous, on a un vocabulaire propre à nous pour parler des audiences. D'ailleurs, le saviez-vous, le mot Audimat est une marque déposée par Médiamétrie. Et ouais Au niveau vocabulaire, on va commencer avec la part d'audience. C'est sûrement l'expression que vous entendrez le plus souvent. La part d'audience, c'est le pourcentage de téléspectateurs regardant un programme par rapport au nombre de téléspectateurs global. C'est l'équivalent du 1.0 de tout à l'heure. L'audience moyenne, c'est la moyenne de la part d'audience sur un même programme ou sur une même chaîne. Et enfin, l'audience cumulée. Et celui-là, je vous le sortirai pas de mémoire. Donc, C'est le nombre ou le pourcentage de personnes ayant regardé un certain programme, qu'importe le temps qu'ils aient passé devant, par rapport au nombre total de téléspectateurs sur la même période. Vous n'avez rien compris C'est normal. On va prendre un petit exemple. Si on dit par exemple que TF1 a une audience cumulée de 50% sur une semaine, ça veut dire que sur une semaine, une personne sur deux a regardé au moins une fois TF1 qu'elle le regardait pendant deux secondes ou pendant trois heures. Et ça veut dire aussi qu'une personne sur deux pendant une semaine n'a pas du tout regardé TF1. Voilà. Maintenant ce qu'on peut dire, c'est que nos habitudes de visionnage ont beaucoup changé depuis l'arrivée de la VOD et du streaming. Depuis quelques temps, surtout la jeune génération a pris l'habitude de regarder un programme quand elle le voulait et où elle le voulait. Donc les audiences calculées par Nielsen et tout ça, c'est un peu obsolète maintenant. Mais les chaînes commencent à prendre le pas puisque la Fox et NBC ont déclaré l'année dernière qu'elles commenceraient à prendre en compte leurs chiffres sur leurs services de streaming respectifs. Et c'est pas plus mal puisque un show qui fait une audience un peu moyenne sur la chaîne peut aussi faire une très bonne audience en replay. Et pour le coup en France on a été plus rapide puisque Médiamétrie prend en compte les chiffres du replay depuis septembre 2014. Et enfin, pour terminer avec les chiffres, sachez que le record de la plus grosse audience aux états unis est détenu par le final de MASH qui a réuni plus de 105 millions de téléspectateurs, soit une part de 60,2%. Et oui, ça veut dire que 60,2% des foyers américains étaient devant leur télévision à regarder MASH. C'est énorme. Voilà c'est la fin de cette vidéo sur les audiences, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires en bas de la vidéo et à me suivre sur Facebook, Twitter et sur le Sérigraph.